L'alfain de l'élevage en cage marquera une étape essentielle de notre réconciliation avec le vivant. Ce sera aussi un marqueur fort pour une agriculture non concentrationnaire, plus durable, plus humaine, plus citoyenne. Les recherches récentes sur le bien-être animal montrent que l'usage des cages est bel et bien caduque. Il engendre des souffrances inutiles alors que des alternatives existent. En réunissant 1,4 million de signatures dans toute l'Union européenne, les citoyens et citoyennes ont inspiré cette résolution. Merci à elles et à eux. La Commission européenne doit maintenant légiférer en faveur d'une interdiction d'ici à 2027, ce qui est loin, et ce pour toutes les espèces, comme c'est déjà le cas en bio depuis 40 ans. Elle doit aussi, à travers la PAC, accompagner financièrement la transition pour une évolution rapide vers des pratiques d'élevage plus respectueuses du bien-être animal. Par cohérence aux frontières et pour protéger nos agriculteurs, elle devra aussi s'assurer que les produits animaux importés chez nous respectent également et strictement cette interdiction. Merci.